Kikou, c'est Tilou, vraiment nul, bienvenue sur cette chaîne consacrée à la musique symphonique. Eh non mais partez pas, je vous jure c'est super cool, on penserait pas mais il y a vraiment plein de choses intéressantes à découvrir. Bah par exemple les cordes d'harmonie, tu sais ce que c'est toi un corps d'harmonie C'est ce truc là Plus sérieusement dans la chronique principale Partoche, je m'intéresse à des musiques de films comme Star Wars, le Seigneur des Anneaux, The Avengers, des musiques de jeux vidéo genre The Elder Scrolls ou alors Zelda ou encore des musiques de grands compositeurs comme par exemple Mozart, Bach, que des trucs stylés de ouf. Putain, j'attends. Et de ces musiques, j'essaye de tirer des interprétations en montrant que le choix des timbres, des effets de jeu, des motifs, des mélodies, de l'orchestration et des enchaînements d'accords ont un sens dans l'œuvre globale. Donc ouais, il y a des partitions simplifiées pour bien tout comprendre. En même temps, ça s'appelle Partoche, donc évidemment qu'il y a des partitions. Je fais aussi des petites compositions style musique de film en direct dans mes Let's score. Musique héroïque, musique d'angoisse, tous les types de scènes y passent. Dans Musicam Scribéré, une série de vidéos plus courtes, on va tout simplement reprendre les bases de la théorie musicale. Et puis dans Une note dans le potage aussi, je m'amuse à analyser des trucs un peu plus divers, genre Anaconda de Nicki Minaj. On se met bien. Voilà, alors ça vous dit d'aller fouiller un peu plus loin sur ma chaîne, j'espère sincèrement que vous trouverez des trucs intéressants. Le bouton pour s'abonner, c'est là, les partages, c'est là, les Let's score, c'est là, les Musicam Scribéré, c'est là, les notes dans le potage, c'est là, et le bisou, c'est là.